Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un DLC gratuit du jeu All Fast Nations at War, j'ai nommé All Fast Frontline World War 1. Donc on oublie l'époque napoléonienne et on se retrouve lors de la première guerre mondiale. Et pour avoir fait quelques parties dessus lors d'un live, je peux vous dire que c'est plutôt réussi, même si c'est vrai que le gameplay de All Fast est plus fait pour des combats moins dynamiques. Mais franchement, je me suis bien amusé dessus, surtout que l'ambiance est plutôt réussie, comme vous pourrez le voir dans cette vidéo. Je suis aux compagnies de Cap et nous jouons du côté des Alliés. Et si vous aussi vous voulez jouer à ce mode et que vous possédez déjà le jeu, vous n'avez rien d'autre à faire que de trouver un serveur avec ce mode de jeu. Il s'appelle Frontline. Et maintenant je vous laisse regarder cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. C'est pas grand chose. Pour vous, mais ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Bientôt les 30 000 abonnés. Bon visionnage. J'adore le drapeau, regarde. Américain, français, britannique sur le drapeau. C'est un drapeau de trination. C'est ah, ça. Là, là, c'est des lignes et tout là, ça c'est stylé. Attention à l'artillerie là. Ah oui, il y a de la mitraille et tout. Et l'arbre il est en feu, Chrisax Ouais, ouais, je suis en train de voir ça là. On dirait qu'on est sur. Euh, mince. Icarus. <rire> oh putain, j'ai pris les hauteurs là. Oh, je vais les défoncer. Ou pas. Je peux le construire de mon collègue bah moi aussi j'ai trop de gars à son que... Ah Ah Ah Ah Non t es, t es Donc oui, ça oui, c'est un bah point de spawn, faut qu'on ouais. teste hein Ouais je viens de spawn là Ah ok d'accord Tu fais euh, un carré et tu sais sur des feux de camp en fait nous Et nous à chaque fois il rajoute des feux de camp et tu peux spawn dessus mais... ça a de la gueule de loin le, le champ de bataille là Avec les, les flammes et tout là c'est pas mal Alors attends M Tu fais quoi Tu choisis le camp des squads c'est ça Moi quand je fais échec tu vois non apparaître et t'as plusieurs petits camp qui se construisent petit à petit là mais bon la plupart des feux de camp ils sont faciles remplis donc euh, il faut avoir la chance de tomber sur un sale. Ouais, Il y en a qui marchent à... Ils courent pas, ils ont, power, ils ont, ils ont, ils ont envie de mourir. Hein. Dans le niveau là ils marchent tranquille. Putain je blesse les mecs mais j'arrive pas à les tuer. Ah quand même. Ça risque sur lui, hein, c'est proche. Ouais ouais je les vois je les vois je les vois C'est chaud là oh, il on a des mecs qui vous faisaient des DMG et tout c'est wow Un médecin un médecin un médecin Ah oh, j'ai pris une grenade Là j'avoue c'est stylé là Là j'avoue ça pète T'es en train de nous flanquer à droite Mode DMG à gauche donc ça va il va se passer Euh grenade grenade Merci médecin Euh on, on tente un rush bayonnette ou quoi bah non Bah <rire> non, non Et l'ambiance ça est stylé, j'aime bien. Oh doucement, doucement quand tu tires. Oh, oh, oh. oh les traçantes qui passent juste à côté de mes jambes. Oh, en musique on a des smooths en fait. Bon, ça, on a récupéré euh, bravo. Oh GG, moi je Attends, je vais tester la grenade, grenade on va voilà. la. La baïonnette C'est bon, ils sont morts Yes. Allez, venez les gars, venez, venez, venez. Oh, on est pas mal, là. Attention, grenade. Grenade, grenade, grenade. Ah, putain, mais on peut pas courir. On peut pas sprinter... Euh plus de balles recharge, recharge vite soldat. Oh je vais me faire rush J'ai pas le temps je soigne tout le temps là à gauche, à droite, euh, partout là Là je suis à gauche, à tout à gauche, sur la MG oh, La MG elle est pas mort Putain les grenades c'est chaud hein. Je crois qu'elle est restée sur le pont hein. Ah bien vu, bien vu, bien vu Ah enfin j'en ai eu un à la grenade Oh y'a tellement de monde qui rush sur B là Oh non Ok je vais bouger de là. Attention Ok c'est bon il est mort. Oh, je suis mauvais putain Hop, oui. un petit coup de baïonnette Hop, un deuxième coup de baïonnette C'est parti j'y vais, euh, C'est ça que j'ai pas le temps Je fonce chez eux avec ta baïonnette là J'arrive même pas à la mettre moi la mine. Oh merde il a eu le temps de réarmer Et de me de tirer de de dessus ce bâtard Le cac, rien de mieux, mais oui Zeno Le cac dans les tranchées c'est la vie Bon là ils étaient un peu trop, pilotes, il a eu le temps de, de réarmer et en fait dans All Fast quand chacun rate son tir là, à l'époque napoléolienne napoléonienne, Et ben en fait ça termine au corps à corps c'est ça qui est qui est sympa quoi Ok il y a du monde en bas là C'est parti pour une grosse grenade Nous de là toi Hop Oh élimination multiple Axe. Y'a du monde en bas. Oh là. Faut peut-être que je recharge. C'est Beyond the Wire euh, low cost. Ouais. <rire> exact. Eh hey, il a pris un drapeau Je sais pas quoi c'est ça. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Peut-être que, ça... peut que c'est un bonus. Et je vais sur C, hein, je vais sur C. Ah ouais, chaud. Moi, je suis content d'arriver sur B là. Il faut y aller. Là. Ah merde. Oh putain, ils vont attaquer B. Bon, c'est galère pour C. Hein. Ah mais je suis sur C moi en fait, Oh mais non tu vois la grenade elle a tapé le, la caisse devant là oh. ah, Du coup je vais essayer d'aller sur C Mais ils essaient de reprendre B Est-ce qu'ils peuvent Ouais je pense qu'ils peuvent Bah ouais Du coup ici ils sont derrière Elles ouais. ah, ils ont repris il c'est pas y de... Il n'y a pas d'ordre oh, il n'y a pas de point On suit comme sur squad et autres quoi hmm. Ils ont repris C1 mais... On y retourne là, oui, je pas, je pas, je spawn, là. Merde j'ai pas vu lui. Ah non je crois que c'était un... un Ennemi Hop on tente la grenade là Je sens bien je sais pas pourquoi c'est chiant les points spawns tu te pas les infos tu vois intimes, tu vas spawn. Tu bah ouais là, vrai, ça donne point Exactement Je suis sur les points ouais, spawn, ouais. Ouais. Sur et en fait j'étais à côté quoi J'ai mis 10 minutes à comprendre Viens viens me soigner toi s'il te plaît Fight Merci. Merci Merci merci Aïe aïe aïe souris, Merde. Il passe sur le... Le flanc droit, euh, notre flanc droit de, de, de C pour aller à B. Oh la vache Le flanc gauche aussi ouais. On a perdu encore là celle-ci. Hein. Oui. Mais ah on s'éclate ouais ouais. en tout cas. Moi j'aime bien cette pape. Oh j'ai vu un pizza boys à la grenade. Allez hop Il ai a l'air d'avoir du monde sur la gauche là. Oh putain j'en ai eu qu'un la baïonnette, il y avait trois mecs. Et la grenade. Ah oh, ouais, putain du pu à Voilà Qu'est-ce qu'il y a Vite on recharge oh c'est des obus qui tombent par terre et ça explose à la 5 secondes après, après Ouais ouais ouais c'est ça exact C'est des obus chronométriques quoi. <rire> Ingénieur soutien, je vais tester c'est quoi cool. Ah oh là là là là là, c'est bien compliqué hein. C'est la loose les amis, c'est la loose, bah oui, bah oui. Mais c'était sympa, j'ai bien aimé cette map. Voilà les amis, cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce mode de jeu ou tout simplement sur All Fast Nations at War faites-le moi savoir en laissant un message dans les commentaires ou autres. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si les jeunes.